Bonjour Internet, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ici Souksy et aujourd'hui pour les fêtes une petite vidéo parce que ça faisait longtemps voilà et puis ça fait un moment que je le laisse sur le feu il fallait que je la fasse donc aujourd'hui une vidéo sur l'expression attire rigo pour les béotiens dans le fond qui comprennent pas attire rigo ça veut dire en grande quantité c'est une expression assez familière qui s'utilisait à l'origine pour la boisson et qui est mieux d'utiliser toujours pour la boisson parce que sinon elle fait aucun sens de toute façon alors à tir larigot donc euh, dedans on a le verbe tirer qu'il ne s'agit pas de tirer au fusil mais il s'agit bien de tirer euh, à la tireuse quoi et euh, nous avons le larigot alors petit internaute tu es comme moi tu ne sais pas ce que ça veut dire donc je me suis renseigné histoire que tu n'aies pas à le faire un larigot c'est un genre de flûte ce qui fait que attire euh, l'arigot, ça veut dire euh, que, euh, faire quelque chose comme si on, on tirait à la tireuse comme euh, on tire à une flûte. C'est-à-dire qu'on va boire en, en grande quantité. On n'arrête jamais de, de tirer à la tireuse euh, comme on n'arrête jamais de souffler à sa flûte, sinon son morceau il fait bizarre, il est tout moche. Ou alors tu joues avec tout un orchestre pour cacher le fait que tu joues pas, mais bon. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes, profitez bien et essayez de ne pas boire à tire-largots, c'est mauvais pour la santé. Tchou